Ah, c'est dommage, on ne voit pas le début du shoot. <rire> Il est bon ce shoot-là. Salut à toi, voici un extrait d'une vidéo d'une classe basket du cercle. Le cercle basket est un suivi en ligne que je fais toute l'année avec mes joueurs. Ici, nous revenons sur le tir de Arthur qui a fait quatre camps en moins d'un an, qui a beaucoup travaillé sur son tir, qui est parti d'une situation où il était intérieur et ne shootait jamais parce que son tir n'était pas fiable. Et je te laisse voir le résultat. Chaque semaine, j'analyse les vidéos des joueurs, nous préparons les camps, les entraînements, etc., les stratégies et également tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir être performants. Si tu veux faire partie de ces joueurs, tu peux postuler en ligne sur cercle-basket.fr. A bientôt. Qu'est-ce que vous pensez de son shoot Ah, c'est dommage, Sophie. On ne voit pas le début du shoot. <rire> il est bon ce shoot là. Là pas mal non plus. La fixation à l'intérieur. C'est marrant qu'il ressorte la presse puis shooter le joueur. Enfin là, il pouvait plus effectivement. Fait. Hey, C'est pas parfait. Hein. Il y a des choses à dire hein, sur ce shoot là. Mais il faut que je vous explique un petit peu. Il ne garde pas ses bras sur celui-là. Non. Sur ce shoot-là, par exemple, on peut lui reprocher que ne garde pas ses bras, comme sur l'autre shoot où il garde bien ses bras. Et son app... Là, vous voyez là ce que j'aime pas Là, ça, ça. Vous voyez là demande pas la balle. Là. Prépare pas ses mains. C'est pas bon, ça. C'est ça Ça, ce n'est pas un bon attrapé. Arthur, comme tu écouteras, pas... on ne voit pas ses mains. Il les... Là, je ne sais même pas s'il a monté ses mains là. Là, voilà, on les voit sortir, là, ses mains, mais c'est trop tard pour préparer ses mains avant. Là, il va regarder, il va regarder ses pieds, alors parce que rega... quand il dribble, il regarde la ligne. Donc ça, ce n'est pas bon non plus. Et là, il ne garde pas ses bras. Pas assez longtemps. L'autre shoot, shoot est très bon. Et il garde ses bras, hein, c est, c est, c est célèbre, euh, il célèbre, il et... célèbre. Ah, en plus, c'est en fin de match, hein, il reste cinq minutes. Hein. Mais c'est ça qu'il faut faire. Là, après, vous savez ça, là Regardez, quand le défenseur lui touche la main. Des fois, les arbitres s'y foutent. Hein. Ah, c'est cadeau, hein. ça, ça peut arriver. Hein. L'arbitre est eubé, il s'y fout. Ben, c'est un lancer de gagner. Hein. Alors, je vous explique la petite histoire. On a travaillé beaucoup sur son tir. Il y a un an, il ne tirait pas. Il y a un an, il y a moins d'un an, Arthur n'était pas efficace au tir. On a bossé sur son tir dans quatre camps. Là, les deux tirs, c'est le résultat de presque un an de travail. C'est aujourd'hui. Alors, c'était un joueur qui jouait à l'intérieur en poste 4-5. Aujourd'hui, c'est un ailier sur lequel on fait des boîtes. C'est un ailier sur lequel les coachs mettent deux gars parce qu'ils ont peur. Et ils marquent comme ça à chaque match. Dernière évolution qu'on a fait, c'est son, son tir là, c'est après dribble. Parce que comme il, s est, il est passé d'intérieur à ailier, dites-vous bien que bah forcément, hein, dès qu'on met du dribble pour être efficace au tir, son efficacité baissait. Donc là, je suis content qu'il m'ait envoyé ces vidéos cette semaine parce qu'on voit qu'après dribble ou sans dribble, Sentir, il est fiable et il rentre. C'est ça que je voulais vous partager.